D'accord André, je vais, je, vais, je vais filmer, je vais poser des questions, ça va un changement. Ah oh, ok. Attends un peu, je vais... Faut que c'est pas mieux fait. Ouais c'est bon. Ok alors, euh, du coup, euh, donc, euh, est-ce que t'as un métier? T'es qui pour m'a demandé ça toi? Hein? T'as vu comment t'es habillé? Tu toi. Vous avez de l'air au lieu quand je commençais à gueule au premier, Pensez tout avoir vous autres, hein? Vous pensez que je suis rien, hein? Tu penses que je suis rien, hein? Oui. J'aime vraiment pas ça, les, les humains, tu sais. J'ai pas besoin de ça, tu comprends? Vous avez des comptes à l'endroit? Vous avez une petite vidéo. Sur un homme passionné. Non. Hein? Arrêtez-tu à travail, Est-ce que tu vas me demander si j'ai des enfers? Si j'ai une femme. Non, j'ai rien de ça. T'as pas de morale, Faisi? c'est pas de morale. La morale. La morale, c'est chacun pour soi. C'est moi et ma morale. On choisit pas ça, tu comprends? C'est elle qui nous choisit, dans le fond. Okay. Oui. C'est comme un loup, ça décide pas d'être un loup. Ça décide pas d'être un prédateur, c'est ça l'est. Moi, ça ma fait, Moi, j'ai pas choisi comme je suis. Tu bon, comprends? Ouais. Mmh. Ça, ça, ça, ça me choisit. T'es né avec là. Ah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais. Puis je pognais avec. C'est comme une drogue là. Une drogue là. Qui, qui... Une pognon, oh, oui. Ouais, oh, c'est oui. ça là. ouais, c'est ouais, ça. Ouais, mais là, euh, concrètement, ta passion, c'est quoi? Ah, tu me niaises là? Ben non, c'est pas clair. Ben bah, oui, mais ça s'explique pas, là. Ça se vit. Ça se vit. Ça se vit <rire> Là je suis la mise au point, bougez plus, ok c'est bon, allez on y va. Petit film de PD là, petit film de boule là. C'est pas ça, le gros Ouais, non, pas un ta place là. Ah mon gros corollais, c'est est dit quoi, petit PD T'as dit quoi, On est venu au tabarnak! Hein? Hein? Non! Non! Ah putain de merde! Putain de merde! Allez les gars, Sty, faut que je l'amène jusqu'à là-bas! Demain, là. ouais, allez, là, coupe ta caméra vite! Hein. Non, On va qu'on s'embarquer... Je sais pas! Allez hey, les gars, Sty! C'est quoi cette règle là? Hey, comme moi! gars, yeah. yeah. yeah. so, c'est la première fois que vous faites respecter votre crise de vie. En fait, au respect. Hein, au respect, c'est tiens, hein? Euh, c'était pas la première fois, hein? Non, Ta passion, c'est de tuer. rien compris, là. Hein. Ta passion, là, tu fais rien, mais le respect ça a tu comprends? Le respect, ta barnaque, la justice, c'est ma justice. C'est ça ma passion, tu comprends? <coughs> T'es pas mal en tête. T'as un problème, moi. Bah, c'est attendu, T'as des six t'es attendu. Ah c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. pas ça, pas ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon, ouais. Pas comme toi, on voulait. on voulait pas embarquer. Ouais, vas-y. Si, fais les ta non.